Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour au Parlement européen à Strasbourg où vient de s'achever la session plénière de janvier. Une session encore fortement secouée par les suites du Qatargate, cette affaire de corruption présumée d'actuels et d'anciens députés européens qui a fait l'effet d'une bombe ici il y a un mois. Aujourd'hui, le Parlement tente de faire face au plus grand scandale de son histoire. Comment l'institution va-t-elle redresser la barre C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Véronique Leblanc, bonjour, vous êtes correspondante de la Libre Belgique et de l'Agence Europe. Daniel Freud, bonjour, vous êtes eurodéputé vert allemand. Marie-Pierre Védrel, bonjour. Vous êtes eurodéputée euh, donc française du groupe Renew et vous co-présidez la délégation française. Et enfin, Benoît Ludgen, vous êtes eurodéputé belge du groupe du PPE, du Parti populaire européen. Avec vous, nous allons revenir sur ce scandale qui continue à faire trembler le Parlement européen. Marie-Pierre Védrel, au-delà de la stupéfaction et de la colère que vous avez certainement dû ressentir, quelle a été votre réaction Car ces allégations de corruption de quelques individus ont jeté l'opprobre sur l'ensemble de l'institution. Bien, bien sûr, vous avez raison de souligner que c'est un risque indéniable et on le voit bien quand on échange avec nos concitoyens, le côté tous pourri revient et jette effectivement aussi l'opprobre, comme le disait mon collègue, sur tout ce le travail qu'on peut mener, justement, aussi euh, d'une voix forte du Parlement européen vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc, il y, a le, il, y a, il y a les deux volets, à la fois le tous pourri et à la fois euh, la perte d'influence ou de légitimité euh, de notre travail. Donc, ça, eh c'est pour ça qu'on a tous dit aussi, parce qu'il faut bien dire que, justement, ce ne sont que quelques exceptions et on continuera, justement, de contribuer à faire en sorte qu'il n'y ait plus ces exceptions euh, et vraiment à à dire que euh, le Parlement européen se tient euh, à disposition de la justice et on montre, ça nous montre aussi que, euh, ça a été dit par mon président de groupe, l'état de droit est important et fonctionne euh, et a pu justement mettre en avant euh, cette corruption. Donc il nous faut euh, continuer de dire que le Parlement européen n'accepte pas la corruption en son sein. Marie-Pierre Védren, euh, ces propositions vous paraissent-elles, euh, quelles propositions vous paraissent les plus pertinentes ou incontournables, en tout cas en matière de transparence et de lutte anticorruption en, en fait, je pense qu'il y a aussi, comme, à, au travers de votre question et les différents points qui étaient intervenus avec l'intervention de robert Mezzola, on voit qu'il y a différentes choses. Il y a la question effectivement de la transparence, la question du conflit d'intérêts, la question de l'ingérence, euh, ces propositions, elles visent aussi à répondre justement à chacun de ces enjeux. Mais si on ne travaille pas déjà sur la transparence, effectivement, on n'avance pas sur chacun des autres sujets. Euh, nous, c'est vrai que, et en plus, on a ce système en France de haute autorité. Voilà, j'allais y venir. Euh, la France est un peu toujours citée en la, exemple dans cette histoire. la transparence, pour la vie publique Alors, on voit Alors vous, que pouvez ça nous expliquer, vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, puisque les téléspectateurs ne le savent pas forcément. D'ailleurs, en tant qu'eurodéputée française, vous êtes tenue de déclarer. Expliquez-nous comment ça marche. Euh, donc effectivement, il y, y a ce qu'évoquait notre collègue, les déclarations au niveau du Parlement européen et où il n'y a pas de contrôle. Et puis il y a la déclaration en France euh, sur le patrimoine que j'ai. Euh, en début de mandat. En début de mandat. Euh, aussi, euh, tout euh, le pendant les dix dernières années avant ce euh, que j'ai exercé comme métier. Donc euh, si je suis dans des conseils d'administration à titre bénévole, à titre rémunéré, tout ça est donné euh, je transmets les informations si je ne les transmets pas je suis relancé je suis invité plus qu'invité à le Et, faire et à la même, même chose, chose est fait en fin de mandat exactement pour quelle raison bah pour voir s'il n'y a pas eu d'enrichissement euh, justement du fait du mandat donc ça c'est un élément extrêmement important c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas nécessairement la culture politique dans tous les états membres mmh. mais pour nous ça nous semble important euh, d'avancer sur, sur cet enjeu parce qu'en plus J'entends certains collègues qui disent oui, mais sur le patrimoine, que ça soit sur la place publique, en quelque sorte, certains seraient plutôt gênés sur cette question. Là aussi, c'est des choses qui sont à la préfecture, qui sont consultables par tout le monde, mais qui ne sont pas nécessairement étalées sur la place publique. Euh, donc euh, on explique aussi, on fait ce travail de pédagogie auprès de tous nos collègues pour aller dans ce Alors, sens. Est-ce qu'on s'attaque avec tout ça, euh, vraiment, au vrai problème Il y a peut-être des règles très simples. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire une activité rémunérée aux zéro députés, parallèlement à leur mandat, pour éviter tout conflit d'intérêts Qui souhaite réagir Marie-Pierre Védraine, peut-être je pense oui, il y, a des, il y a énormément de choses à faire aussi sur, sur cette question. Après, pour rebondir sur les échanges qu'on avait, euh, je pense qu'il faut aussi faire attention. Euh, moi, par exemple, avant d'être députée européenne, j'ai je, je été élue en 2019, j'ai travaillé dans le privé, dans l'éolien. Euh, Est-ce que parce que j'ai travaillé dans l'éolien, euh, je... Vous voyez. Est-ce que vous je, pouvez je vous tra... retrouver en situation de conflit voilà. d'intérêts Est-ce que euh, vous avez euh, travaillé il... sur un rapport sur les éoliennes, par bah, exemple Non, parce que non. je suis dans la Commission voilà. commerce internationale, mais en même temps, à un moment, on vote tous l'ensemble des sujets. Et parce que je vais soutenir le développement de l'éolien... Après, il y a une Vous évoquez la situation et la pression euh, en... des de sociétés civiles françaises, notamment... Et, et je vois bien, ah, c'est parce qu'elle aurait travaillé dans l'éolien qu'elle va voter ça. Non, c'est parce que je crois que c'est extrêmement important que pour répondre aux enjeux du changement climatique, il faut développer les énergies renouvelables. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi euh, à ne pas tout mélanger sur les questions de conflits d'intérêts, euh, justement, à la fois dans le parcours passé qu'ont eu euh, des parlementaires qui, pour le coup, n'ont pas justement eu une activité politique tout au long de leur carrière. Mais c'est vrai que là, par rapport au point que vous évoquez euh, sur au moment du mandat, Là, ça pose quand même extrêmement question. Et parce puis qu il y a aussi, aussi cette question, effectivement, de, à la fin du mandat, euh, certains députés européens, quelquefois, deviennent lobbyistes. Est-ce que là, il ne faut pas aussi, pendant un certain temps, interdire cette reconversion, j'allais dire, Marie-Pierre Vedrenne ben, Oui, moi, je pense qu'il faut travailler sur cet enjeu-là aussi. Parce que là, c'est quand même très, très gênant. Et effectivement, c'est valable aussi. Et je, je partage ce qu'a dit mon collègue, parce que forcément, là, on est focalisé aussi sur les députés, mais c'est valable aussi pas bien que sûr. pour les députés, il faut euh, travailler aussi, on l'a bien vu euh, tout à l'heure quand vous rappelez les faits, il n'y a pas que les anciens les députés, y problème, il y a un problème effectivement, il faut députés. mieux encadrer a... la présence des anciens députés dans Moi les locaux aussi, du pense... Parlement. Ouais. Et euh, ça je pense que c'est un élément important, surtout quand euh, c'est des collègues euh, parfois de votre propre groupe politique, de votre propre nationalité, euh, donc euh, on le sait bien, euh, c'est des éléments extrêmement importants. Pour autant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans les travers de ça. Je euh, je vous le disais, moi j'étais avant dans le secteur privé, je ne sais pas euh, ce qui se passera euh, dans quelques années. Bien sûr. Je suis encore ouais. jeune, et tous les débats <rire> qu'on a en France sur la retraite. Euh, vous voilà, allez reprendre une autre, autre moment, activité. J'ai besoin de reprendre une autre, bien autre sûr, activité. Bien sûr. Donc il faut être aussi, il faut encadrer, il faut structurer les choses, mais pas tomber dans l'extrême. Il nous reste Alors, une toute petite minute, j'aimerais que chacun, très brièvement, en une phrase me disent quelle est la mesure la plus importante à mettre en œuvre pour réformer euh, l'institution. Je rejoins ce qu'on très très dit. Rapidement. La haute autorité pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important, mais l'indépendance et, et les sanctions qui vont derrière, la mise Monsieur, en œuvre. Monsieur